Re-bonjour, soir, nuit Twitch, salut YouTube, bienvenue sur Iverson Studio, toujours Jake, dans cette nuit de jeu vidéo. Euh, je vous propose cette fois de passer sur Avna nice Estes, qui est sorti il y a quoi maintenant 15 jours, quelque chose comme ça, sur Steam, qui est en early access, c'est un Roguelite, euh, il est sorti le 8 mars, euh, c'est édité par Gearbox, c'est développé par Magic Design Studio, et ce sont des Français qui sont de Montpellier. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est un roguelite, un roguelite. Je vous parle de euh, Rogue Legacy, je vous parle de Dead Cells, euh, Neon Abyss, euh, etc., etc. Tout ça, ce sont des roguelites. C'est-à-dire, pour avancer, il faut mourir, il faut recommencer. On gagne des bonus et on peut aller euh, petit à petit comme ça jusqu'à la fin de, du jeu, à la fin de l'histoire. L'idée, voilà. c'est de mourir et de recommencer. Mais avec des niveaux, des mondes générés aléatoirement, sinon ce n'est pas drôle. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu Dans ce jeu, vous voyez à l'écran euh, une faucheuse, une mort, avec sa tasse de café. On incarne la mort qui est euh, directrice, euh, qui est directeur, on ne sait pas, qui est euh, donc à la tête d'une entreprise qui est Death Inc euh, Inc corporation quelque chose comme ça. Euh, voilà, donc la mort à la tête de l'entreprise de la mort. Euh, et c'est le bordel, c'est le gros bordel, elle est, voilà, elle est à bout, elle est en burn-out. Euh, elle en peut plus. Et il faut vraiment remettre de l'ordre pour remettre l'entreprise... Euh, sur les flots euh, avant que l'équilibre euh, des âmes ne soit compromis et pour ça il va falloir faucher et faucher et faucher encore jusqu'à euh, ce qu'on arrive à, à quelque chose tout simplement et il ne faut pas avoir peur de mourir tout simplement parce que dans ce jeu il y a une vie après la mort parce qu'on recommence voilà la mort ne peut pas mourir en gros voilà ça va être la morale de cette histoire bon commençons j'ai jamais lancé le jeu je vous le dis c'est une découverte totale euh, par contre, le 100 FPS, je suis pas du tout d'accord, qu'est-ce qu'il arrive à mon PC Non, non, il faut limiter, hein. Ça va laguer, hein. je, je préviens, ça va laguer. Le boulot à ma place. Bienvenue en enfer. Oh la paperasse, quelle horreur. ménage en entreprise. on a le pitch du jeu on voit un peu ce qui s'est passé et on voit un peu ce qu'il va falloir faire maintenant la question c'est comment avec quel pouvoir, dans quelles conditions dans quel monde, dans quel niveau on va bien voir ça chargement sur 20 mais c'est mon pc ça il peut-être un peu le jeu mais il a un accès anticipé on peut pas lui en vouloir on a l'impression qu'avec cet effet de lumière c'est un ascenseur je sais pas si ce que vous en pensez Alors, est-ce que ça lag ou pas Ça va pas là. Donc j'ai un grimoire qui me suit, très bien. Là je me déplace. J'ai l'impression qu'en haut on a une barre de vie, une barre de mana peut-être. À droite, nombre d'âmes collectées. En dessous je vois pas trop ce que c'est, peut-être le numéro d'étage. Oh là, j'ai freeze. Ok c'est bon. Ça c'est sauté. Taper d'acheter après je sais pas tout ce que c'est il n'y a rien de ce côté ok oh une carte nous avons une carte d'accord on peut zoomer sur la carte locale technique la faux excellente pour couper les coupes excellente pour les coupes franches même dans les business plans d'accord donc ça c'est une arme je vais supposer malédiction ça va être un arbre de talent avec des bonus et des malus qu'on va peut-être pouvoir choisir alors guide de l'employé ok ça c'est le tuto arme funèbre d'accord donc là il y a beaucoup d'armes la faux, la mort ne va pas sans la faux et la faux ne peut quitter la mort elle est l'incarnation du bras armé de la mort tout comme la mort est seule maîtresse et puissance capable de la maîtriser c'est une arme de légende qui fend le temps, l'espace et les éléments, on l'a dit capable de déchaîner les plus infâmes miasmes, d'appeler la foudre et même de servir un café bien noir aux grains de copie luac d'un simple claquement de doigts squelettiques. La cape au commencement et pour certaines temporalités à la fin des temps, la mort revêt le noir vêtement, le manteau, ou comme on l'appelle dans certaines régions du monde, l'ambi qui ne fait pas le moine car un moine qui tue des gens c'est quand même bizarre. La cape lui confère la capacité de se métamorphoser à, à peu près tout et n'importe quoi, même si elle a un faible pour les choses qui font peur et de se rendre invisible. Pitbook, le bouquin. Pitbull, Pitbook, jeu de mots. Codex de l'entreprise, le toutou tiens, du cœur. Ah, petite euh, Le OE collé, petit souci dans la police d'écriture. Le toutou du cœur. Du le codex fut titré de nombreuses manières Livre des portes, livre du vide, récit du dernier cheminement. Le livre est très facétieux, il n'est pas surprenant de lire dans sa deuxième de deux couverture le top 100 des morts les plus débiles, ou bien la mort la personne pardon, qui lit ceci va mourir sous peu, ce n'est pas une blague. Okay. Les lieux. Pour l'instant, il y a 1, 2, 3, 6, 8 lieux. Nous sommes actuellement à Death Incorporated, donc euh, l'entreprise. La mort a longuement travaillé seule, sans le moindre endroit où se reposer à l'époque. Elle ne tenait même pas d'agenda pour comptabiliser ses victimes. C'était une période aventureuse, où la limite entre la passion et le métier était très tenue. Nu. La donne a changé lorsque la mort a rencontré Jacques et qu'ils avaient besoin d'un local où entreposer sa colossale forge. Puis il a fallu déléguer avec du petit personnel spectral, exploitant le pouvoir de la cape. L'entreprise s'établit dès lors dans la crypte d'une cathédrale abandonnée, quelque part en Europe. Ok. Dans les options. J'ai enlevé la V5. Résolution. Ok, divers, tout ça. Le reste, on ne touche pas. Malédiction, on peut voir ou pas Non, on est là. Ok. On reprend le jeu. C'est quoi ça Je peux pas y aller là. D'accord, donc là on a des ascenseurs, mais je ne peux pas y aller. Ascenseur employé, ça c'est mon ascenseur personnel. Patrice. On ne fait pas n'importe quoi, figurez-vous. La procédure est bien rodée, tout ce que vous devez faire c'est... Oh, monsieur le président, directeur général Vous arrivez pile au bon moment. Panique à bord, Brad a décidé de laisser passer toutes les âmes sans les contrôler. Tous les services sont débordés, je suis débordé, bref. Essayez d'en toucher un mot à vos associés, les fléaux responsables de ce chaos. Bon retour, monsieur le président directeur général et... Have a nice days <rire> Donc on a un mémo sur Patrice. Si j'arrive à trouver. Ah, Patrice. Dans les employés. Patrice est le standardiste. Patrice Loubardas a été victime d'une très mauvaise plaisanterie dans l'entreprise où il travaillait de son vivant. Miop comme une top, on lui déroba ses lunettes pour rigoler. Le pauvre Patrice s'est trompé dans le temps de cuisson de son plat préparé à la cantine. Il avait bien percé l'opercule avec une fourchette mais il ne s'est pas rendu compte que le four à micro-ondes était en fait un four à fusion nucléaire. Ah oui d'accord, le porc. En effet. Arlette Boss, alors prêt à faire le ménage dans Death Inc. Allez pas vous faire un claquage d'entrée de jeu. Hein. Soupir. Prêt pour l'échauffement Je vais entendre les os craquer. Voilà. Je peux craquer la mâchoire aussi. Euh... Sauter. Ok. Ah, bien, je peux m'accrocher aux parois. Parfait. J'ai perdu mon tuto, là. Appuyer sur RT pour faire une ruée. Donc ça, c'est un dash. Ah oui, il m'entraîne vraiment. Il est passionné. Qu'est-ce qu'il dit Un squat sauté Ouais, c'est un ascenseur, quoi. Claude Isco, il a raté son pot de départ. X pour attaquer. Sachant que je suis à la manette PC, donc Xbox, euh, Xbox PC, c'est pas la même manette que Nintendo, j'ai un peu de mal. Ah, faut le taper, taper C'est une boule d'Isco. Mon dieu, pardon Alors, musicalement, je crois que c'est une petite référence à Rayman 3. Et si je dis pas de bêtises, dans l'équipe de développement, il y a des anciens de chez Ubisoft qui ont bossé sur les Rayman, justement. J'adore ce personnage. Alors, est-ce qu'on peut voir les autres choses Attaque alternative. Utiliser le joystick et X pour accomplir d'autres attaques. L plus Y. Pour la cape, ok. Une attaque chargée, X enfoncé, D'accord. X, RT pour une attaque de ruée. On va essayer. LX, LY, XRT. Okay. Euh, X, RT. D'accord. Ok. X. Donc on a dit Y. Ouais. On verra beaucoup de choses au fur et à mesure. L plus A pour traverser la plateforme. Bon ça jusque-là c'est du euh, roguelite classique. Faut classer ce truc. Un Beom Yolnir RB. Une cape. j'ai pas compris comment utiliser la cape. Utiliser A pour traverser, jusque là ça va. BM Yolnir. On passe souvent de mauvaises journées au travail, la mort. La première des tests que l'on prenne pour une imbécile. Maurice BM Motin, par exemple était un bon cadre attaché au service courrier, mais il avait la fâcheuse tendance à pousser le bouchon un peu loin, Maurice. Référence dès qu'un collègue parlait un peu fort plutôt qu'un banal et hey machin, baisse le son ça, il allait directement lui donner un coup de boule, quelqu'un qui maîtrisait le langage du corps Ok. alors euh, local technique ça c'est juste Y c'est ça j'ai l'impression, en tout cas comment on revient derrière Comme ça. oh d'accord mais je peux pas l'utiliser quand je veux. Il y a un temps de rechargement. Ah oui, temps de rechargement. Ok, je vois. D'accord. Ok. Euh, une réunion sauvage. Attendez. Attendez, attendez, attendez. J'ai pas tout compris. Maintenez, LT. Ça, c'est un burn-out. D'accord. Maintenez LT et appuyez sur X. Qu'est-ce que c'est que ce souk Ouais, bon, en gros, c'est enchaîner les attaques, quoi. D'accord, devise. Alors, il va y avoir beaucoup de lecture au début. Fury. Maintenez Lt et appuyez sur un bouton d'attaque. En frappant, d'accord, George de frénésie, tout ça. Jusque-là ça va. Un fantôme. Ça, ah d'accord, donc ça ce sont les ennemis. Donc, au sein de la hiérarchie entrepreneuriale de DES-INC, les fantômes sont au plus bas de l'échelon des employés. On les appelle ces sbires, on appelle ces sbires plus communément des intérimores, intérimaires, qui comme, leurs créés, qui, comme leurs congénères créés par les fléaux, ne sont pas soumis à la convention collective des travailleurs non vivants de DES-INC. Pourquoi sont-ils là, dans ce cas Pour faire du chiffre dans tous les départements. D'accord. Bon, très bien. Par contre, j'aurais aimé une option euh, qui limite les FPS en vrai. Pour que moi, je, parce que j'ai l'impression que ça lagouille un poil. Et j'aurais aimé que ça lag moins de mon côté et donc du côté du stream. Développeur, si vous êtes par là. Oh punaise, attendez, vous avez des blessures. Qu'est-ce qu'il dit Appuyez sur LB pour vous soigner. Ça consomme une anima, d'accord. D'accord, j'ai trois points d'anima, ok. D'accord. Va falloir que je me souvienne du tuto par contre. Hein. Alors, Arlette, coach d'entreprise. Arrière, arrière, arrière, au cube, petite cousine du au deuxième degré de la mort, Arlette pouvait embrasser une carrière similaire, mais elle a préféré tenter l'édition des Jeux Olympiques de l'extrême de 2098 avant de trépasser dans un dramatique accident de lancer du javelot en Delta D'accord. Ça, ce sont des, des. Des. Comment on appelle ça C'est pour s'isoler. Pour travailler, euh, soit faire des réunions, des petites réunions en petit comité, soit pour s'isoler et travailler au calme. C'est de plus en plus répandu ça. D'accord, ça faut taper. Ça faut taper. Pire fantôme, ok. On va pas lire tous les ennemis, parce je crois qu'il va y en avoir beaucoup. On fera après. Ah, je, peux, je suis obligé de passer par là-haut. Okay. Maintenant, je peux pas attaquer par des grimoires. Qu'est-ce que c'est, ça Ok. Il a de la vie, lui. Oh, punaise, mais je prends cher. C'était un fantomax. Ok, un livre volant. Je ne sais pas s'il y a des zones secrètes. En tout cas, les décors sont... Il y a pas mal de choses dans le décor. C'est chouette. Donc ça, il faut monter. Ok. Ok. boss. J'ai crevé. Voilà, je suis mort. Burnout. Première mort. Ok, j'ai tué 21 ennemis. J'ai... Soulari, je sais pas trop ce que c'est encore. Bilan de performance 22 et j'ai 10 lingots. qui réfléchit. Le jeu qui me laisse en écran noir. Allo Quand même. Waouh. D'accord, je reviens sur mon bureau. Carte non disponible. C'est pas grave. Alors, c'est la mort, c'est moi-même. La mort est là depuis la nuit des temps. Tout a commencé avec une petite affaire familiale. Elle fauchait tranquillement, âme après âme, en suivant les règles d'artisanat, blablabla. Ennemi. Alors, on a le livre volant. On a le pyrophantom, Phantomax. Donc lui, c'est déjà un N+. +1. Ok. Phantomax, référence Fantomas, je pense. Est-ce que j'ai pas des points placés quelque part? Pas pour le moment. J'ai perdu mon arme. Mince. Bureau directoraire et mémo, génial. Là où tout finit par s'achever, c'est le petit nom par lequel les employés des Death Inc. appellent le bureau du PDG, malgré les innombrables étapes complexes par lesquelles les âmes clientes de l'entreprise doivent passer pour un trépas agréable. La décision finale appartient toujours à la mort. Elle doit donner son accord, approuvant la damnation de son sceau ensorcelé, avec une petite phrase solennelle dont elle seule a la formule. Mais depuis peu, la lassitude a infligé le protocole habituel. Qu'est-ce que c'est D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Pumpkin. Patron, ça fait tellement de plaisir de vous revoir. Vous avez récupéré vos pitbooks. Votre... Et il est vraiment trop pipou. Il est trop pipou. Vous saviez que pitbook note tout pour vous. Vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton et le tour est joué. Il est vraiment trop mimi, mais j'aime pas trop quand il m'observe comme ça. Alors Pumpkin. C'est une stagiaire. Hop là, pardon. C'est une stagiaire de l'école sépulcrale de la gestion éternelle des vanités. Alors, euh, Pumpkin a tenu dur comme fer à conclure son cursus avec un stage chez Death Inc. Avec de la détermination et beaucoup d'insistance, elle a euh, obtenu de gérer l'agenda de la mort en personne. Ok. Alors, qu'est-ce donc Qu'est-ce donc tout ça Ça, c'est ce que j'ai débloqué. Je peux pas... Ok, je peux pas taper, je, voilà, je les récupère pas. Là, on est sur un système à la Dead Cell. Dead cells même. Ça, c'est. Il y a tout ça. À, à, pour le moment, il y a que ça. En vrai, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en vrai, c'est pas énorme. Bien sûr, ça va énormément se compléter au fur et à mesure du développement. Donc, on a quand même débloqué certaines choses. D'accord. Ensuite. Bonjour C'est Régis Il porte bien son nom, je pense. Bonjour, bonsoir, c'est pas grave, on s'en fiche. Les fléaux sont déchaînés, les quotas explosent, je vous passe les détails. Vous avez quelques lingots à écouler Oui. Faisons vite vite vite, sinon je repasse l'arme à gauche. Sinon, vous, la famille, ça va, tout ça. Oh punaise. Qu'est-ce que c'est que ça Ce sont des pouvoirs, ce sont des armes. Équipement, donc ce sont des armes. J'ai combien, moi J'ai 10 lingots. Je peux rien acheter. Euh, ça, ça perce vraiment rien acheter quoi il y a beaucoup de choses atteindre la fin d'accord attendez mais je Il y a des choses que je peux débloquer peut-être on repart tu es 22 ennemis alors là je suis donc tu es 50 ennemis et je pourrais peut-être avoir ça en réduction d'accord plus d'accord. d'accord ok j'ai compris en fonction de ce qu'on nous demande de faire, on peut voir une grosse réduction de prix sur les armes. Ok. Tuer des ennemis, tuer des ennemis, tuer des tanagères, tana de la mort, tanatopracteur, Tornag, obtenir des soulari, des âmes, tuer des fléaux, fléaux ça doit être des ennemis un peu plus puissants, peut-être des boss ou des mini-boss, kufuro, tuer des ennemis avec la faux, infliger 500 dégâts en une seule attaque, oh, bah alors c'est pas près d'arriver. Tuer des ennemis avec une arme de type marteau. Ok. Tuer 3 Georges Goudron. Goudron. Ça, ça doit être un boss. Explosion. Tuer des oiseaux, Donc un boss. Arnaud coulant, ça doit être un boss. Tuer des ennemis avec des flèches feu. Tuer Brad. Avec la cape. Ah la cape, euh, j'ai pas compris comment l'utiliser encore. Atteindre, ah donc là on est sur des zones. Atteindre le département de la guerre moderne. Donc là, ce sera un autre niveau. Tuer des fantômes. Département des maladies physiques. Génial. Tuer max. Zuckeri. Infirmion. Infliger des dégâts. Et on aura des abeilles. Cool. Je veux des abeilles. 100 000 de dégâts. J'ai infligé que 22 D'accord. 100% écolo est terriblement agaçante. Mousticopathe. D'accord. Kingden... Denzel King Deng. Là, c'est département des addictions, atteindre la fin. atteindre le département de la pollution industrielle et un truc caché. Ok, il y a du boulot. Hein. C'est là qu'il faut investir. Donc, ça, c'est le régisseur. Ben oui, régisseur, régisseur. bah oui, régis, régisseur. Bah oui mais je suis bête. Bien sûr, j'avais fait le même jeu de mots il y a le, par le passé. Chaque exploration de l'entreprise vous octroie des bonus suivant vos performances que vous pouvez consulter sur votre bilan des scores. Vous obtenez de précieux lingots pour investir chez Régis. Ok, pour déverrouiller des armes, des denrées, etc. Alors, Soulari, c'est quoi Le Soulari, c'est utilisé comme un monnaie. Dépensez votre Soulari chez Marcel, au magasin, pour obtenir des objets de soins, des armes, des sorts supplémentaires, ou bien au local technique pour améliorer de l'équipement. Avec Jacques et Orville. Ok. Régis. Voilà, lui, il est accro au café. À force de demander un café de plus en plus serré, Régis s'est étranglé avec un canard. Ok, quoi. Non pas l'animal, mais le sucre, il avait fait... Alors, si vous connaissez pas ça, le, le canard, c'est tremper vraiment le sucre. Alors, on laisse tremper le sucre à peine. On effleure la surface du café avec le sucre. et On laisse le café monter dans le sucre. C'est ça, un canard. Voilà. Incapable de poser son regard sur quelque chose pendant plus d'une seconde, il a confondu le sucre habituel avec un bouillon cube. <rire> Ne faites pas ça chez vous. Ok. J'ai mis le c'est graphique. Il va y avoir d'autres personnes par la suite ici. C'est l'heure du chargement. Ah la musique d'ascenseur. De chaussée. Allez! Un prismium, c'est un passe droit. Quand tu l'as, tu peux l'échanger contre n'importe quoi, d'accord? Tu trouves pas le sparade du marché, chez Marshall, tu peux de grandir D'accord, je jamais. Vais... Après, tu Ok. Ça défile un peu vite, mais c'est bon, ça va, on arrive à lire. D'être un peu plus prudent. Hop, hop, hop, on descend. C'est quoi ça? Une pilule. Bon, Jusque-là, on est sur un roguelite classique. Hein. pas quoi ça sert ça? J'ai pas l'impression que ça me fait énormément de dégâts les, les mains qui sortent tout seul. Prochain étage: Service Vitam Mana, Service Soulary Prismium, étage hasardeux. Le... J'ai fait la zone très rapidement. C'est bizarre. Qu'est-ce que je choisis Le hasard Le prismium, toute la dame elle a parlé du prismium On va aller voir le prismium On verra bien Ok. Est-ce qu'on a des choses dans le guide Pour l'instant non. Il n'y a rien de nouveau, ok. Souvent il y a des choses cachées dans les roguelites. parti danger danger je sais plus utiliser le bouton je prends cher je prends beaucoup cher c'est bon aïe je veux utiliser un pouvoir je peux pas comment je fais pas comme ça. Pas comme ça. Le pouvoir de la mort qui tue, je l'ai pas. Oh là là. Et c'est fini. Ok. J'avais pas l'arme, le, le pouvoir de la mort qui tue, c'est pas grave. Tant pis. Le retour... Euh, au départ est quand même long, je trouve. Mais il y a bien de mon PC. Et des FPS. Faut vraiment avoir une option pour limiter les FPS, par contre. Ça... Rien là. Alors, pour mon rapport de stage, je suis en train de faire un schéma du puits des âmes là derrière moi. Donc, dès que le grand patron, vous, valide un dossier, l'âme correspondante peut être aspirée dans le puits. Ça doit chatouiller. Lorsqu'elle arrive dans l'au-delà, le système peut redispatcher son essence sous forme de Soulari pour les employés de D5. Patrice m'a dit de rajouter des petites étoiles pour bien montrer que c'est magique. D'accord. J'ai rien. Je peux rien acheter pour le moment. Ah, snack, j'avais pas vu, pardon, tout à l'heure. Vieille croûte de pizza. Donc ça c'est quoi C'est... C'est quoi ça C'est permanent C'est... Hmm, j'ai pas l'impression que ce soit permanent. Pas. Oh, on verra après. Ok. On repart. Ah. Hello, Patou La forme, oui, bien sûr, t'as la forme. Oui, have a nice day, c'est bonne journée, bisous. D'accord. Oula, hé, hey, hello, je suis devant toi. Ah oui, euh, désolé. Arrête avec la fatigue de ce matin. Du matin, je t'avais prise pour une cliente. Je sais que c'est pas contagieux, mais je t'avoue que voir le président, directeur général dans cet état, c'est un peu déprimant. Je suis à côté. Hein. C'est pour ça que ce midi, muscu, exercice d'équilibre. Je vais te montrer comment le mettre KO, le burn-out, moi. Allez, go. Attention au bouquin. Voilà. Il me lance des avions en papier, le bouquin. Ok. Je sais pas si c'est un pouvoir ce que j'ai là mais... Aïe Ok j'ai un peu du mal encore sur les contrôles, je le reconnais. Ah oh, punaise je l'ai pris quoi. Je suis allé droit devant. c'est un bonus temporaire Mais... -ce que, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Allez Étage hasardeux ou vitam. Bon, on va faire le vitam. Il y a plus le prisme, dommage. Hop hop il y a un grand. Ah, oh, il fait super mal. Faut vraiment, que je l'enchaîne en fait. Oh, comment il m'a touché? c'est des lingots oh punaise ça recommence saute ok je vais mourir saute ok et je suis mort Ah, c'est super difficile. Alors après, c'est le principe du roguelite. Au début, on recommence beaucoup, beaucoup, beaucoup. De dialogue. Ce personnage me fait penser un petit peu à, à La Petite Mort, la bande dessinée de David Maurier, si vous connaissez pas. Non, oh, patron, vous revoilà. J'ai eu. Arlette m'a rappelé d'être super disponible avez vous parce que vous faites un burn-out et c'est très difficile. Ça peut, ça peut même être dangereux, elle m'a dit. Enfin, moi, vous savez, je peux le préparer avec vous si vous voulez, j'ai pris des cours de cuisine. Donc euh, ne vous inquiétez pas, même si c'est difficile un hein, burn out, je veux bien découvrir une nouvelle recette exotique avec vous. C'est pas grave, on t'en veut pas. Est-ce que je peux partir sans mon bouquin On va voir. Ah, il m'a suivi. Le bouquin m'a suivi. D'accord, donc euh, je peux tracer en fait. Alors, je peux avoir une nouvelle arme pour un cristal Enfin, un, un lingot. J'achète. Et après on verra. Alors. Bah. C'est pas un peu... Ok, j'ai besoin du tuto là. C'est quoi que je viens d'acheter J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ou alors je fais plus de dégâts peut-être. Bon on va voir. Inspire du bout des doigts, d'accord. Très bien. Merci du détail. Si j'ai l'impression que, par contre. Si c'est un pouvoir, je tape plus fort. J'ai l'impression que ma foi est violette. On va bien voir à toute façon. En vrai, j'en sais rien. J'en sais rien du tout en vrai. Je sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai acheté. Hop, hop, hop, hop, qu'est-ce que c'est que ça C'est gentil, c'est méchant C'est gentil. Bonjour. M.A. Dumollard. Ah euh, monsieur, vous êtes enfin décidé à vous lever de votre siège. Avec ou sans vous, des cinq continuent de tourner. Je vous épargne mes commentaires sur la question. Les fléaux ne vous ont pas attendu pour faire du sel. Nous avons du pain sur la planche. Les malédictions, par exemple, si vous vous rappelez. Molester un employé coûte de l'argent à l'entreprise. Les sbires aussi, soit dit en poisson. Les malédictions peuvent pas lier à cela. Regardez. Ah Donc là, on est vraiment sur un truc à la Dead Cells, mais avec un plein écran pour savoir ce qu'on choisit. Alors. J'ai choisi un bonus, Rester au-dessus du lot, les attaques aériennes de la faux et de la cape infligent 35% de dégâts supplémentaires. Surexcité, ça réinitialise le temps de recharge de la ruée. Frénésie se remplit de 50% en consommant une anima. Non, on va prendre ça. Un choix pour le moins grenu alors, malédiction. Les malédictions vous offrent des avantages passifs, des capacités qui influent sur votre style de jeu. Elles sont classées par un indice de rareté par couleur rouge, vert et bleu. Vous spécialisez dans une seule couleur de malédiction, comme variée, a une répercussion significative sur votre bilan de score. Là, on est exactement comme sur Dead Cells. Attention, certaines malédictions sont assorties d'un malus, une contrepartie à payer en échange d'une bonne capacité. D'accord. En se soigner d'ailleurs. Parce que je ne l'ai jamais fait en fait. C'est LB, d'accord. Soigner, c'est LB, il faut j'y pense. Alors, monsieur A. Dumollard, monsieur A. Dumollard, c'est l'inspecteur du travail. Anton Dumollard. Anton, d'accord. n'a jamais esquissé un seul sourire de toute sa vie. Alors ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Enfin, si, ça lui arrive de sourire, mais c'est uniquement dans ces rares moments où son cynisme naturel rejoint l'ironie d'une situation bien mordante. Comme lorsqu'un collègue, collègue se retrouve bloqué pendant plusieurs jours dans la salle des photocopieuses. D'accord. Très bien. Wow! D'accord. Ok le bouquin c'est fait. soit au bureau de Dumollard soit au stock d'équipement soit étage hasardeux on va voir le Dumollard On vient de lui parler ascenseur sur 20 Il y a eu un coup de lag là. Je sais pas si ça fait des dégâts. Ça. Ah Par contre, les bouquins là... Ok, j'ai crevé. C'est comment la frénésie Alors attendez, frénésie. C'est pas ça. Didacticiel. Fury. Maintenez LT, ah c'est LT, punaise, c'est bon. Ok, je suis mort, j'ai pas eu le temps. Je suis pas bon, hein. Je suis vraiment pas bon. c'est vraiment long, par contre. Patron, patron, patron Oui. Chambol. Chombol a dit à Ranu qui lui a répété ce que Lucien voulait vous transmettre à propos du circuit de l'inspecteur. Je n'ai rien compris. Je peux rien acheter. Je peux rien acheter. Ego Alors, euh... peut-être le mana, mais sans conviction. des dégâts sur ça Oui on prend des dégâts d'accord ok Qu'est-ce que c'est C'est quoi ça Je sais pas Chambre forte ou le bureau Oh chambre forte Ou le stock d'équipement on va voir le stock d'équipement, peut-être. On va peut-être le bureau ressources humaines, on... en enfin, ressources inhumaines. On y retournera plus tard. Allez, ça commence. Toujours les deux mêmes. Il hein. va falloir les battre un jour ou l'autre. Allez, les dégâts. Ok. Non! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Qu'est-ce que c'est? Alors faut que je me C'est pas ce bouton. D'accord. Si c'est ce bouton, mais j'ai rien à heal. Ça c'est quoi ça? C'est qu'est-ce que c'est? Qu c'est quoi? D'accord. Myriade stellaire. Par convention, tous les sorts impliquant des subtilités liées aux forces cosmiques possèdent le suffixe stellaire. La myriade a été prototypée pendant l'Antiquité à la racine du mont Silène. Ce rituel se destinait à faciliter l'observation des étoiles, mais suite à un problème technique, les manifestations étoilées se révélèrent être de parfaits projectiles pour le combat. Donc je peux changer mes armes Oh Oh Intéressant Ah, par j'ai pris des dégâts pour rien. Ça lague un peu quand même. D'accord, pratique. Alors les petits vaut mieux que je les ai à la fois. Allez, de nouveau. Aïe BIT Le bouton Parfait. Ou pas. NON Ah, c'est dommage. Mais j'ai un peu avancé, un peu, un petit peu. Alors. Toujours aussi long. qu'est-ce qu'elle veut J'ai imprimé tous vos mails <rire> Et je les ai triés par nombre de caractères. Ne faites pas ça Ne faites pas ça Alors J'ai 34 lingots Ce serait dommage de dépenser les Un bel outil pour faire des grosses coupes budgétaires Ce serait dommage de les dépenser là quand même Allez Okay, C'est reparti. D'accord. J'ai toute ma vie, il faut pas que je le prenne maintenant. tour map est un peu long aussi. Le store d'équipement, c'est assez... Bah, pff, on vient de le faire en vrai, mais j'avais bien aimé. Direction l'étage hasardeux. petit lag. Oh là. Doucement se calme. Ok. Le bouquin c'est fait. Il y là-haut. Une arme. La flèche feu. Ok. Intéressant. Oh là. là. Ah oh, punaise les dégâts pour rien. Je suis en pleine animation, les dégâts gratuits. Là c'était nul. Colère stellaire. Maintenant j'ai deux autres armes. Donc je peux faire ça. Ok, ça me va. Qu'est-ce que c'est C'est de la vie du Lag, et c'est quoi ça? Prismium. Oh, le prismium, ce sont des bons de vacances convoités extrêmement précieux. Le prismium vous permet d'obtenir une amélioration, ou une transformation locale technique sans avoir à dépenser de soulari. Vous pouvez également investir un prismium au Monaco dans le magasin pour l'améliorer. Ok. Hmm. Non, ça va. Le bureau ou la chambre forte? Direction le bureau. Et c'est une petite zone en supplément par rapport à tout à l'heure. On a un poil avancé encore une fois. du boss là oh oui ok d'accord euh, on se calme mais mais mais euh, c'est cher moi bon, lui mets un peu cher aussi j'ai l'impression raté cassos Allez, je suis mort. Je crois que je lui ai mis 60, ouais je vais peut-être enlever 30% ou 30, 40% je crois. Il a pas l'air compliqué comme boss, faut juste que je sois un peu plus attentif. Et que mes réflexes euh, euh, se bougent les fesses, ça c'est plus compliqué déjà. quand tu veux. Patron, qu'est-ce qu'elle veut Il y a une cascade de multiprises au local technique. Je les ai décrochées et je les ai rangées par longueur. Ça, c'est mieux que d'imprimer l'email. Oh punaise, je suis à 127 sur 150, ok, je peux pas changer mes armes Dans le local technique il faut que je change les armes en fait, d'accord, je vais essayer de retenir. Allez go. Elle a fait deux cures de Death Talks pendant deux semaines, je déconseille. Ça allait, je le livrerai, ah, tu m'étonnes. Aïe. Quoi ça Oh Des Soulari beaucoup Le service ou la chambre forte, euh, ça on l'a fait tout à l'heure en tout premier, direction la chambre forte, on n'a pas encore fait la chambre forte. Oh punaise Oh là là, il me met tellement cher celui-là. Ah. C'est parti. Ah, je, je meurs, je meurs. Mais ça repart de partout. Hein. Oh, ok. C'est étendu. Oui, je prends. Qu'est-ce que c'est que ça Relance de malédiction, vous permet de changer les choix, ok. Ça, je sais pas ce que c'est... Ah si, ça up la... la furie ou la frénésie. C'est la chambre forte Bah ben, on va voir le bureau du Tana. Le bureau c'est ce qu'on vient de faire, hein. il y avait le boss. Et le boss il nous a démonté, j'ai pas beaucoup de pouvoir. le Service Vitamana. Vita C'est fini. Voilà. Ah non pas encore. Ah par contre. Euh... C'est fini. Ok. Donnez-moi de la vie. Oui. Mais j'ai trois points de vie. Je veux me heal. Les moi, please non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, au revoir. Ah oui, ça je le prends. Idiot Il est mort Il est mort, oui. Paradoxe, mais oui. Il y a quoi ici Ah de la vie. Je prends. Soulary, l'attaque fait plus de. Ah, c'est vrai que je peux la charger. Inflige des dégâts sur la durée cumulable. Je prends. un spectacle de magie et de destruction. Un nouveau pouvoir donc. C'est après une avarie technique au pôle recherche et développement que la mort a eu l'idée de composer le sort Alleystar. Orville voulait lui montrer un prototype de faux qui peut se dégainer et se rengainer via une application de smartphone. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté. Après un instant durant lequel un bourdonnement strident se faisait entendre, tous les employés de l'étage ont été frappés par un éclair arcanique concentré, les précipitant aussitôt à l'accueil, pour remplir leur dossier de décès avec Patrice. Ok. Alors, l'équipement. Le... J'aime bien l'équipement. Quand même. Qu'est-ce que c'est que ça Des étoiles, je sais pas ce que c'est. C'est boss. Ok. Quoi Il s'est passé quoi Je me suis tué moi-même je crois. À cause du pouvoir. Ah, je suis dégoûté. Dégoûté. Zut. Pas trop, pas trop, Qu'est-ce qu'elle veut Il paraît que si on lèche le coup d'une licorne, ça a le goût de votre parfum préféré. Oui, bien sûr. Il faut aller faire des photocopies. Allez. Est-ce que j'ai eu. Oui, une clé mort à 5. Oh, j'ai bien fait de patienter. J'achète. Mais est-ce que. Ah je sais, ça veut pas dire que je l'ai à disposition en fait. Je sais pas. Bon là par contre, il y a beaucoup de... Pour avoir tout le reste... Euh... Ça à la limite. Ah c'est trop dur. j'ai rien fait de tout ça alors on a dit que c'était le local technique et j'ai rien du tout là je sais pas comment récupérer les, les choses que j'achète je sais pas Vous aimez mes nouvelles lunettes Alain Affreloup <rire> D'accord de toute façon que c'est un peu généré aléatoirement on est pas tant que ça pour le moment je trouve quand même oh oh on va prendre les sorts on verra bien ouais c'est pas si gêné Ça manque de randomalité, ça manque de choses de... de. Ouais. De choses générées aléatoirement. Allez, laser. Corps a changé. Allez, le boss, la station boss. Sérieux Aïe. Ouais les costauds faut vraiment que je les enchaîne. Qu'est-ce que Ouais oh, les malédictions. En fait. Ouais d'accord mais il faut que j'évite le premier coup quand même. étage s'est plutôt bien passé euh... la chambre forte on y retourne Progresse Intéressant le retour mais j'aime beaucoup la faux en fait attention Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. En gros, je vais avoir le choix entre des armes et des pouvoirs, si je comprends bien. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça Neutralise, ok. Ah oh bah tiens, magasin. On l'a pas encore fait le magasin. Ok, alors des promos. Ici New Year, c'est Marcel. Eh ben, ça fait plaisir de vous revoir, boss. Non, c'est pas un vieux. Ils ont, il a des poumons. C'est ses bras ou ses poumons Non, c'est des bras. Ouf, pardon. Ils font un sacré bazar là-haut, non Vous avez du courage de vous en mêler, dites donc. Enfin, vous avez peut-être envie de regarder ce que j'ai en rayon pour vous changer les idées. Alors, Marcel conducteur de food truck, c'est le gérant du snack d'entreprise Marseille travaillé de son vivant dans une sympathique émission de télé de vulgarisation scientifique <rire> c'est le chauffeur du camion, c'est pas sorcier c'est Marcel <rire> c'est lui ah oh là là ça lag dur d'accord on va essayer de tenir le coup Oh ah là là. Chauffeur du camion, bah oui. Ouais, ça l'accélère. Je finis ce try. Et. Ouais, je finis ce try. Je finis ce try quand même. Alors, qu'est-ce que j'achète du, du soin? acheter les deux mais est ce que ça c'est des c'est permanent ou pas mon prisme il a oh punaise le prisme de tout à l'heure il est perdu il est en oh, mince ah je alors Long. Et ça me demande du mana par contre ça. Ouais, je suis plutôt parti sur ça. Je peux pas le recycler, hein. on est d'accord, on n'est pas comme dans Dead Cells. Local technique. Allez go le doggle technique. On approche du point rouge. Ce hein. serait bien d'y arriver. Je le vois avec ça lag. Hein. J'ai les alertes. Streamlabs il est pas bien là. Avant de partir sur Zelda, je vais peut-être redémarrer le PC après. Zelda c'est dans une heure environ. Je pense qu'il y aura une pause et je redémarrerai tout. Alors, ouh, joli décor. Ah bah ça lag moins. Ça lag. D'accord, ça lag des fois, ça lag. Bon, ben bah on va faire avec. C'est un boss. C'est pas un boss. Ce Jacques Maître, bienvenue chez vous, vous arrivez à point nommé. Vos désirs sont des ordres. Vous serez bien armé pour le combat. Je n'obéis pas au fléaux et je ne reçois des ordres que de vous, mon maître. D'accord. Mais c'est permanent ou pas Je pense que oui quand même, ça doit être permanent. Oh Mince! Ah zut! On retient pour la prochaine fois. Orville. Chef, c'est trop cool de vous revoir. Super surprise. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais tout petit et vous étiez. Euh, bah, euh, bref, le taf. Alors, les fléaux ont pris la confiance, mais j'ai développé des trucs super stylés rien que pour vous. Ah bah justement, tiens. Mais euh, le problème c'est que j'ai tout dépensé en fait. Remboursez-moi Remboursez-moi Je suis dégoûté. Alors, Jacques. Un directeur technique forgeron associé à l'aube des temps, la mort forgea elle-même sa faux et l'enchanta de ses propres mains squelettiques au cours de ses voyages dans les divers plans de l'existence. Elle fit la connaissance de Jacques, un monstrueux kiln rempli de lave en fusion. Il accepta de boire un verre avec elle et d'échanger des cartes à collectionner. Jacques était assez content, il pensait qu'il était le seul nerd à jouer aux mille légendes des milliers d'anneaux. Orville « Opérateur euh, recherche et développement junior Orville était venu en stage d'observation à DES1 qu'il y a un bon moment pour apprendre le métier de forgeron millénaire avec son arrière-grand-oncle Jacques. Cela ne s'était pas très bien passé, le matériel était compliqué à utiliser, et les autres employés de l'entreprise n'étaient pas toujours très aimables avec le chaudron ensorcelé adolescent. C'est le métier qui rentre », grommelait Jacques à ce propos. Okay. Euh, pour l'instant, dans le lore, on a vu tout le monde, sauf une personne entre deux là. Je ne sais pas qui c'est. Côté armes, on a une lance. Les armes, faut vraiment, j'apprenne mieux à, à m'en servir. La cape, je sais pas quoi faire avec la cape, je comprends pas trop. Pour l'instant, on a... D'accord, les lieux, c'est un point d'interrogation. Les ennemis, on en a vu 3, 4, c'est tout. Et le didacticiel, voilà, tout ça, c'est ce qu'on a vu au fur et à mesure. Et je le relirai dans mon coin quand même, parce qu'il y, y a quand même pas mal d'informations en vrai. Bon, c'est l'heure du boss. J'ai presque toute ma vie. On verra bien. Poste de sécurité, Brad. C'est un boss. Donc les rouges, ce sont des boss. Le hall de l'éternité. Un nouveau lieu. Le hall de l'éternité. Eh C'est là où il y a la madame. Le hall éternel est présent à juste titre dans de nombreux folklores terrestres car il manque la porte d'entrée vers le monde immatériel de car il marque, pardon, la porte d'entrée vers le monde immatériel l'au-delà. Bien entendu, après des éons de guerre, de pandémie et de catastrophes en tout genre se succédant à la surface, son apparence a bien changé. Pour la mort, tout cela est très vain en ce qui la concerne. Le hall représente exactement ce qu'elle attend d'un tel endroit, un lieu fonctionnel pour le travail de bureau. La mort Qu'est-ce que c'est que cet enfer, Brad D'où sortent toutes ces âmes Mais... Wesh Te quitte-toi avec ta tronche de boomer momifiée c Je suis dans le patron, en fait. Ok. Oh punaise d'accord Ok ok il me met très très cher en fait Moi je lui fais rien du tout très bien Oui oui fais un selfie oui bien sûr Au secours au secours au secours J'ai lui ai enlevé 10% c'est bien Lui il m'a enlevé 96 Qu'est ce que c'est que ça c'est des cailloux je suis mort Bon, bah, au moins on a vu un boss sur cette première session de Have Nice Death. Je suis plutôt content. Bonne première session en hein, vrai. Ah, c'est dommage, je voulais tenir jusqu'à 2h de Ice and Nice Death. Bon, j'ai qu'une heure et demie à cause des lags. Mais je pense qu'il va falloir vraiment que je redémarre le PC par contre. Il va falloir faire ça. Tant pis. On récupère le grimoire quand même. On parle à la madame. Oh une quête. Patron pas trop de bobo, Enfin je veux dire. Je ne veux pas manquer de respect à monsieur Brad. Mais il a pris un peu trop la confiance. Je ne supporte pas qu'on vous agresse comme ça. Sans raison ça me révolte. C'est vous le meilleur patron. Vous allez tout déchirer aujourd'hui. Aujourd'hui plutôt demain. En vrai. On a un peu plus de lumière ici. C'est pas mal. des choses à acheter 89 oh, c'est dommage je peux pas trop avancer sur ça ah si peut-être je vais peut-être faire le coup de fourreau coup fourreau ça ça avance le reste euh... le reste pas vraiment ah oh, tu es brad bon au moins on a quand même euh... On a quand même certaines choses, c'est pas mal. Et les snacks, ça par contre... Euh... Là, je vois pas trop. Pas sûrement dans les prochaines zones. Voilà On retourne au bureau. Le grand bureau. Regardez-moi cette chaise, ce fauteuil. Ah là là. Si je quitte, ça ramène au menu Oui. Bon, alors, les gens. Euh, le temps que ça revienne au menu. Euh, je pensais aller un peu plus loin en termes de durée de stream sur Have a Nice Death. Euh, J'y retournerai la nuit prochaine, mais c'est vrai que ça lag quand même un petit peu beaucoup. Dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est je marque une pause où je vais arrêter le stream encore une fois et je reviens vers 5h, 5h30 pour Zelda Skyward Sword. Je pense que c'est le mieux à faire. Euh, et ça me permettra de changer de position aussi, je commence à avoir mal au dos et de bouger un peu le setup parce que là je suis sur setup PC, la caméra est là, quand je suis sur la Switch elle est là et euh, de préparer le truc, euh, le setup Switch pour Zelda. Voilà je vous laisse avec cette musique euh, Twitch, allez sur Youtube si c'est pas fait pour faire des sessions de rattrapage de tout ce qu'on peut faire Youtube, vous qui regardez en VOD, venez sur Twitch pour suivre les directs et participer bien entendu ça fera un peu plus d'interaction tout le monde vous allez sur Discord parce que, euh, on parle de beaucoup de choses sur Discord et toutes les semaines vous récupérez des jeux gratuitement dès qu'on a un bon plan on vous le partage profitez-en c'est vrai que ça lag pas mal euh, Twitch euh, si vous avez la foi bah, ne soyez pas loin d'ici une heure une heure et demie voilà vers 5h5h30, je reviens. Euh, tout le monde, prenez soin de vous. À la nuit prochaine si vous revenez pas tout à l'heure. Euh, à tout à l'heure si vous restez et YouTube dans tous les cas ça sera à demain. Voilà. Cordialement, bisous. Alors ah, par contre j'ai pas la souris qu'il faut là. Je vais te faire le tab.